Hey hey Dans cette vidéo tu verras pourquoi il faut arrêter ces conneries avec positive attitude Ou coûte que coûte tu te forces à ressentir des émotions positives Moi c'est Uliana, psychologue cognitiviste et ma passion est de partager des idées scientifiquement testées sur le cerveau et qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions Du coup je te dis bienvenue sur la chaîne Youtube Dans le cerveau, une psy Il existe une attente répandue et complètement irréaliste par rapport à nos émotions où on se dit Je veux me sentir et pour arriver à cet objectif, on a souvent tendance à tellement chercher les positifs qu'on se trouve en lutte constante contre tout ce qui est négatif. Et malheureusement, d'après la recherche scientifique, ces comportements amènent paradoxalement le fait inverse recherché, on se sent moins bien dans le temps. Si tu veux apprendre un peu plus sur la science du bonheur, et surtout, pourquoi c'est impossible de te sentir suffisamment heureux dans la vie, mais je t'invite de jeter un petit coup d'œil dans la barre d'information où tu peux trouver quelques vidéos que je fais sur ces sujets. Et du coup, la question émerge, euh, c'est quoi la clé pour le bien-être mental durable et solide Pour y répondre, je partage avec toi les résultats d'une expérience qui, à mon sens, constitue la recette pour te sentir bien dans ta tête et dans ton cœur au quotidien. Du coup, sans tarder, voici de quoi il s'agit. Professeur en psychologie à l'Université de Jérusalem, Maya Tamir, postule que le bonheur ne se résume pas qu'au ressenti du plaisir ou à l'absence de la douleur. Dans son article intitulé « Feeling good or feeling right », elle exprime l'idée selon laquelle le bonheur c'est quand tu peux pleinement vivre les expériences qui ont du sens pour toi et qui incluent les émotions que tu penses avoir le droit de ressentir. Arrêtons-nous un petit instant sur cette idée que je trouve fort intéressante. Dans son expérience que je vais te présenter dans quelques instants, elle découvre que pour te sentir bien au quotidien, il ne s'agit pas que de pourchasser des émotions positives mais de t'autoriser à ressentir et à exprimer les émotions que tu penses être adaptées à la situation, même s'ils sont négatifs, sans les fuir, minimiser, etc. Cette étude date de 2017, et voici ce qu'on en déduit. On va elle a trouver la corrélation entre le bonheur et la capacité à ressentir les émotions souhaitées, même s'ils sont désagréables. 2000 participants ont répondu au questionnaire qui investiguait leur vécu des émotions au quotidien. Donc le premier résultat sans grande surprise, la majorité des gens veulent ressentir plus d'émotions agréables et moins de désagréables au quotidien. Mais il y a un résultat un peu plus intéressant, c'est que 10% de ces participants voulaient ressentir moins d'émotions positives, comme l'amour ou l'empathie, et 11% voulaient ressentir plus d'émotions négatives comme la colère et la haine. Du coup, cela montre que ce n'est pas la question qu'il faut ressentir une émotion en particulier tout le temps, mais c'est plus la souplesse dans l'utilisation de telle ou telle émotion qui est parfois manquante, et c'est elle qui provoque de l'inconfort au quotidien. Et en fait, c'est n'est pas si bête que ça, parce que combien de fois tu aurais aimé exprimer la colère parce que quelqu'un te double dans la file d'attente et tu n'oses pas le faire Ou peut-être que tu aimerais être moins compétissant que quelqu'un te partage ses soucis et après ça te poulu l'humeur pour la journée si on retourne à nouveau vers l'étude, ces participants étaient aussi interrogés sur les émotions qu'elles souhaitaient ressentir et celles qu'elles exprimaient vraiment au quotidien. Ils ont rempli les questionnaires pour partager leur niveau de satisfaction de vie et la présence de symptômes dépressifs. Et c'est là les résultats intéressants émergent. Les participants qui vivaient plus les émotions qu'ils souhaitaient ressentir au quotidien étaient moins dépressifs et c'est indépendamment du fait que ces émotions faisaient partie de la catégorie agréable ou désagréable. Docteur Tamir ajoute aussi une idée que je trouve très intéressante à garder à l'esprit. D'après elle, toute émotion peut être positive dans certains contextes et négative dans d'autres, indépendamment à nouveau du fait qu'elle soit agréable ou désagréable à ressentir. Et là, tu dois te dire, what Comment c'est possible de ressentir une émotion désagréable et de la trouver positive Bah, ben, prenons un petit moment pour voir tout ça ensemble. Par exemple, prenons une émotion désagréable comme la colère. Je sais pas, tu te promènes dans le parc et tu vois qu'il y a des ados qui jettent des cailloux sur les animaux dans leur volière. True story. Du coup, ça te met en colère, tu les crées déçus, les racailles rentrent chez eux, les animaux sont tranquilles à nouveau dans leur coin. Et du coup, tu as bien compris que dans cette situation, même si c'est des émotions désagréables, fait augmenter la pression artérielle, t'es es devenu rouge comme une tomate, mais tu te sens plutôt bien de l'avoir exprimé face à ces personnes-là. Et maintenant, prenons un exemple d'une émotion agréable comme l'amour. Je sais pas, par exemple, une femme qui vit une relation abusive avec son mari, elle aurait peut-être aimé de ressentir moins de cet amour parce qu'elle l'empêche de mettre à terme cette relations toxiques. Et du coup, cette émotion agréable au départ, elle amène la honte, la culpabilité, le découragement, etc. Bon, j'avoue que c'est pas très facile de faire cette gymnastique mentale pour changer le regard sur les émotions. Mais t'imagines combien ça peut être bénéfique pour nous d'amener cette liberté et cette souplesse au quotidien où on cherche pas à tout prix les émotions positives, mais on cherche juste à vivre à exprimer les émotions qu'on pense être adaptées à la situation. Et c'est ça qui amène le fait positif. Et toi quelle émotion tu as tendance à fuir en positif Et qu'est-ce que tu fais pour t'aider à l'exprimer de manière plus authentique Partage ton expérience dans les commentaires parce que j'adore échanger avec toi. Pour moi, c'est l'émotion de la colère que j'ai tendance à étouffer et me dire Grave, je suis calme, bla bla bla. Du coup, dans ces moments, j'essaie de me rappeler que, progr... que ma colère n'est pas là pour faire du mal à l'autre ou pour rompre la relation, mais pour signaler mes limites et justement permettre de poursuivre la relation, mais de manière plus équilibrée des deux côtés. Bon, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te souhaite de continuer à viser les progrès et pas la perfection. A très bientôt. Ciao, ciao